Bonjour à tous, je m'appelle Victor Dweck et je suis le co-CEO de CELSI. ci c'est LA solution de gestion de la relation client dédiée aux TPE et aux PME. Plus précisément, notre mission, c'est d'accompagner nos clients à travers trois étapes de leur quotidien. D'abord, développer leur activité commerciale, vendre plus, vendre mieux, se faire payer, facilement, rapidement, et enfin simplifier leur gestion administrative. Le marché du CRM pour les TPE et les PME est aujourd'hui en pleine expansion, avec plus de 80% des entreprises qui sont non équipées. Chez celle-ci, nous avons décidé d'investir fortement dans notre croissance. et Nous avons réalisé récemment une levée de fonds de 55 millions d'euros, afin de devenir le partenaire de choix pour les TPE et les PME, et le leader européen de notre secteur. Cette levée de fonds va nous servir à financer de la croissance, aussi bien en organique qu'à travers de potentielles acquisitions. Pour nous accompagner dans cette aventure ambitieuse, nous cherchons à recruter 80 personnes dès 2022, à La Rochelle ou à Bordeaux. Celle-ci est en forte croissance et nous sommes à la recherche de personnes bienveillantes et ambitieuses ayant à cœur de rejoindre une entreprise qui met ses clients et ses utilisateurs au centre de son développement. Nous vous proposons de rejoindre une scale-up ambitieuse qui propose un vrai tremplin de carrière et qui mise réellement sur la qualité de vie au travail avec des bureaux en dehors de Paris. À La Rochelle d'abord, avec nos bureaux à 100 mètres de la plage, ou à Bordeaux, une des villes les plus attractives de France à seulement 2 heures de Paris en TGV. Si ce projet vous intéresse, alors ne tardez pas et postulez maintenant sur Welcome to the Jungle.